un langage, c'est un langage qui, qui, qui va pour toucher, pour, pour aller dans le ressenti et non, justement, éviter tout ce qui est le jugement. Euh, il faut que, faudrait que, il y a k, Voilà, on est bon, ben on, on se lève de sa chaise pour on essaye.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 Se changer soi pour pouvoir transformer euh, eh ben, l'autre, nous, euh, ce, ce monde dans lequel on vit. Si moi je bouge pas autour de moi, ça ne bougera pas. Quoi. Donc, euh, ça, je, je trouve que c'est un message que j'ai reçu hein, du de, de Théâtre Forum. <rire> c'est une nourriture de vie sur, sur la manière de regarder les choses et d'ouvrir euh, moi, mon, moi, mon regard.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 tu, nous, on, je reste euh, en contact avec euh, euh, mes antennes, mes énergies, mes envies, mes sensations, et combien euh, à ce moment-là les choses sont simples, ils et, et, et se réalisent, en tout cas comment, euh, comment ça vaut le coup de ne pas se poser de questions, d'écouter son instinct.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 Après, des fois, on joue, on continue de rejouer et puis personne n'a levé la main et puis on se regarde, on a fini, elle dit « bon bah ». Et c'est intéressant aussi, quoi. Mais, mais qu'est-ce qu'on change alors Qu'est-ce qu'on change Il n'y ben, a rien à changer, on ne peut rien faire. Donc on discute sur le fait qu'on ne peut rien faire. Et on est encore dans le passage à l'acte. Est-ce qu'on peut vraiment rien faire Regardons encore une fois mieux. Et, et voilà, c'est ça, c'est ouvrir. Ah ben bah oui, là, et, et le fait de se lever de sa chaise, c'est vraiment passé à l'acte, là, pour le coup. Là, j'y vais, ça fait trois fois que je la vois, cette scène, là, j'y vais, parce que ça, c'est... Et c'est vraiment, c'est fort, quoi. Quand les gens arrivent sur scène, généralement, c'est fort, quoi, C'est qu'ils l'ont là... Et moi moi j'ai oublie leur disent oh, moi je vais pas je vais pas non, non moi je peux pas aller mais là quand même non non non je vais pas je peux pas monter c'est pas mais quand même et puis bout un moment, c'est trop ils finissent pareil à la oh, mais je, je, deux minutes deux minutes ils changent tout ils montent un truc merveilleux super beau tout se transforme c'est c'est terrible hein. c'est vraiment bien ça. Et à chaque fois c'est miraculeux un peu Ouais, parce que s'il faut y aller, il faut se lever, faut pas... mais euh, à, à nous, euh, comédiens, de construire des scènes qui soient assez touchantes, où, où, où le public s'identifie vraiment. Après, il y a, y a le, ce, un rôle très très important qui est celui du joker, qui est la personne qui entre, donc, entre les spectateurs et, et les comédiens. Et qui fait, bon, bah, qui fait la présentation et qui joue ce rôle-là, qui, qui, qui aide le public à décrypter. À, Qu'est-ce qu'on a vu Qu'est-ce qui vous a touché qu Est-ce que, est -ce que cette histoire, pour vous, elle se finit vraiment mal Toutefois, on a des réponses étonnantes. Bon, enfin, non. non. Le mec, il s'est fait, euh, fait virer euh, un grand coup de latte, euh, une grande violence. Il dit « Ouais, mais là, il n'avait pas qu'à faire, faire le con. <rire> » Donc, ça va être vachement intéressant de prend tout, là. On reprend tout. Bon, Est-ce que vous pensez que... <rire>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 pour transformer la, la scène et il y a donc une jeune, une jeune fille qui est en fin de, de remplacement il y a eu plusieurs remplacements donc voilà on voyait comment on pouvait euh, euh, regarder euh, tout cheminement vers la grande addictive de manière autre et il y a une jeune fille euh, que les jeunes qui à la fin se dit moi je voudrais remplacer et elle a vraiment elle est vraiment venue jouer avec la comédienne qui, qui restait sur le plateau à un moment très intime de sa vie et il y a eu un moment magique de deux jeux où toute la salle était dans un silence exceptionnel. Et à toutes les deux, la, la comédienne et cette jeune, elles ont, elles ont joué la mère et la fille, mais dans un moment d'intimité hyper fort. Et, et bon, il y a eu quelques larmes, et puis, et, et puis cette fille-là, elle, elle jouait ce qu'elle ne pouvait pas, jouer, elle pas, elle pas pu jouer avec sa mère, visiblement. Quoi. Et visiblement, c était, c était, on l'a su après que c'était une, une, une jeune fille qui a eu beaucoup de soucis au lycée avec justement des, des conduites à risque. Ça, c'était un moment fort, tout s'est arrêté à un moment. Il y a eu un, quelques secondes de silence, et puis, oh, tout le monde a Et ça, c'est, ouais, par exemple, ouais, c'est un moment super fort. Tout ce qui est autour de la violence non, la violence, euh, qu'elle soit euh, purement euh, physique, euh, banale, j'allais dire, de, de conflit de couple par exemple, ou une violence euh, à quel moment je deviens maltraitant euh, quand je suis instituteur et que j'ai 36 élèves et que j'en peux plus que je suis fatiguée, c'est réfléchir à ça. Et qu'est-ce qu'on a comme autre ressource que celle qu'on connaît aujourd'hui ou en tout cas qu'on utilise tous les jours et Il y a peut-être d'autres ressources sur quoi je m'appuie. Donc ça, c'est un thème sur lequel on vient souvent. Ouais. La violence, ouais. La violence. La violence. Comment, comment exprimer l'autorité. Beaucoup. Après tout ce qui est autour de la discrimination, raciste, voilà, si, sans papier, les réfugiés euh, qui viennent du Sénégal. Euh, comment on accueille, on n'accueille pas. Comment on fait. Euh, voilà. Tout, regarder tout ça, euh, tout ça sous forme, de, sous forme théâtrale, quoi. sur l'information plus ou moins l'information au Sénégal par exemple ils le font beaucoup ça sur le Sida comment informer le Sida à travers des scènes donc ils jouent des scènes hyper drôles par eux ils ont un théâtre super comique quoi Mais on ne pratique pas du tout pareil c'était super comme rencontre et c'est si vraiment ils font des danses avant des danses après euh, ça change ils font des gestes pas possibles pour le force grande caricature de personnage, ils jouent très très bien en plus. Et euh, ils utilisent beaucoup autour du sida, donc avec le malheur d'une fille dont l'amoureux était malade, et c'est le drame de la famille. Et, et après, ils envoient vraiment un message, là pour le coup, qui pourrait être moraliste, hein, vu avec, avec nos yeux, sur... Euh, bon, ben voilà. Hein sortait couvert. Quoi. Donc ça, ils l'utilisent beaucoup hein, au Sénégal, là-dessus, même pour le palud, pour l'eau, pour, ouais, pour vraiment des messages de prévention basiques sur la santé. Les femmes pour l'accouchement, euh, tout, tout, tout, tout, des messages sanitaires, ils utilisent beaucoup ça. Il faut aller voir où ça se joue, <rire> fallait les, ouais, faut se mettre euh, faut se mettre dans un public où il y a du théâtre forum ouais, pour ressentir ce qui se passe et, et voir aussi les différentes manières parce qu'encore une fois il y a vraiment beaucoup beaucoup de, de formes hein, qui sont données à, au théâtre forum ouais. et les ingrédients de la réussite c'est d'y croire mmh. moi c'est d'y croire et y aller avec l'enthousiasme ouais. c'est d'être très rigoureux je pense d'être très, très très rigoureux et centré sur le sur le projet sur le thème il y a, il y a une rigueur ouais. moi, ce serait vraiment ça alors que ça peut ne pas transparaître sur celle vous pourrez pour penser que c'est une rigueur